d'un seul congrès, de plusieurs congrès, et nous allons les poursuivre, puisque nous avons mis une parenthèse ces congrès puisque nous devons aller sur le terrain pour les élections partielles. En sortie de ces élections, nous serons mieux peut-être situer le Parti Social-Démocrate, nous savons que ces élections sont d'une grande importance pour nous et d'ailleurs pour le PDG. Même si euh, les moyens sont déséquilibrés, parce que le PDG utilise les moyens de l'État alors que nous, nous utilisons nos moyens personnels, nous osons espérer que malgré euh, ce, cette situation, nous défavorise, nous saurons, le PSD saura tirer son, son épingle du jeu. Il y a, sur le plan, mais on ne peut pas se juger soi-même, il y a eu une acceptation de la provincialisation, une véritable acceptation, parce que vous savez, quand on regarde le Gabon qui ressemble à un homme qui a une grosse tête des membres squelettiques, parce que le sang afflue à la tête et n'arrive plus euh, euh, euh, au niveau des autres membres, euh, le fait de proposer des politiques pour euh, mieux énerver tout le corps et faire en sorte que L'intérieur du pays soit aussi développé où euh, tout l'intérieur du pays se développe, y compris Libreville, euh, la capitale. Donc, euh, je pense que ça ne peut que susciter l'adhésion de tous. Et les propositions que nous faisons, tant du point de vue de la déconcentration que du point de vue de la décentralisation, voudraient que ce pays soit mieux géré et que les Gabonais, où qu'ils soient, participent au développement de notre pays. Nous avons mis en place euh, un certain nombre de, de propositions euh, dans la prise en charge par les Gabonais eux-mêmes du développement de notre pays, en évitant que l'on assiste à des situations où c'est l'étranger qui gère le pays. Et pour que l'étranger ne gère pas le pays, il faut réinculquer chez l'homme gabonais, chez la femme gabonaise, des notions de courage, des notions d'effort, euh, d'esprit d'initiative et d'esprit d'application. Et donc, euh, c'est ce discours que nous tenons vis-à-vis -vis des Gabonaises et des Gabonais. Et nous leur disons que ça n'est pas tout. Il faut accompagner ces Gabonais qui ont, ont pris à cœur de se réinventer en leur donnant des moyens. Donc, nous mettons à disposition, nous mettrons à disposition un budget annuel euh, et tous les ans donc de 15 milliards pour permettre aux jeunes, pour permettre aux moins jeunes, pour permettre aux femmes euh, de pouvoir euh, aller euh, euh, non pas se servir, mais euh, aller prendre crédit dans euh, ce, ce, cet espace que nous aurons créé pour se prendre en charge. L'État ne pouvons pas employer tout le monde. Il va de soi qu'un euh, jeune qui sort de ses études, qui est diplômé, doit venir avec un projet en tête qu'on essaie de, de financer, d'accompagner. C'est comme cela que nous formerons des femmes et des hommes d'affaires. Le petit commerce qui est tenu par des étrangers doit être tenu par des, des, des Gabonaises et des Gabonais même, c'est-à-dire le secteur artisanal. Et ça, ça mérite accompagnement. Et c'est ce que nous voulons instaurer avec la mise en place d'un budget annuel de 15 milliards par an. Et ce n'est pas tout. Nous voulons avoir une population optimale d'au moins 5 millions pour développer euh, véritablement notre pays parce que 2 millions, ça ne suffit pas pas du tout et nous sommes complètement déconsidérés et c'est pour cette raison que pour accompagner ce mouvement non seulement la construction de logements en ville est rendue nécessaire, c'est un devoir pour l'état de construire des logements et un droit pour les citoyens de, de, de loger dans des conditions décentes et à côté du logement en ville qui, qui, qui, qui requérera que cela nécessite que celui qui veut accéder au logement donne 10% de ce qu'il est, qu'il possède, de, de 150 000 à 500 000 pour les logements sociaux. Les autres, on construira, des, des on mettra à leur disposition des terrains avec titre foncier pour qu'ils aillent en banque prendre des, des, des crédits et au niveau des villages, puisque nous voulons aussi développer l'agriculture et protéger les agriculteurs, protéger les villageois des pâtis d'herbe, nous reconstruirons l'habitat avec le bois gabonais qui, aujourd'hui, est aujourd euh, et, et plus voué à l'exportation qu'à la construction véritablement de l'habitat dont, dont ont besoin les gabonaises et les gabonais. Et à côté de cela, pour inciter. Euh, aller dans ce sens à une population optimale et à prendre en charge les Gabonaises et les Gabonais euh, depuis la naissance jusqu'au décès, nous allons créer un revenu universel minimum de solidarité de 25 000 francs par mois. 25 000 francs par mois, ça réduit le problème des allocations familiales, ça réduit le problème des des euh, des, des, des des bourses, d'études, ça accompagne l'enfant jusqu'à euh, toute la vie, jusqu'en en, en terminale, dès qu'il a son bac, à partir de ce moment, on lui donne des années de crédit, de, des crédits, trois années de crédit pour une formation courte et cinq ou dix années de crédit pour une des formations longue parce que nous voulons investir dans l'homme euh, gabonais sans, sans voir les problèmes d'âge sans mettre d'obstacle à ce que le Gabonais puisse accéder à la connaissance. Parce que c'est très important pour le Gabon. Et à côté de ces mesures que nous voulons mettre en place, qui sont des mesures phares, nous allons aussi construire la route du développement. Parce que même si nous développons le milieu rural, mais sans la route, les ruraux ne pourront pas transporter leur production dans les zones habiter dans un milieu urbain. Donc il faut des routes et nous nous, nous nous engageons à construire la route du développement avec une autoroute de deux fois deux voies d'un port à un autre, puisque nous avons la chance d'avoir deux ports à eau profonde, Libreville, Vendo et Mayumba une autoroute de deux fois deux voies de Libreville à Mayumba et des voies connexes en partant de Coco à à Arthum en partant de Mivoul de de d'Oyem, de de, Bitam, de, de, de, Yem, de Bibas de Sam de Medoule à Kougoule, en partant de Yem à Minzik, Minzik, Lalara Lalara Jolé en construisant des viaducs parce que le, le c'est c'est impensable qu'on puisse refaire correctement cette route en, tu, en utilisant euh, les plateformes qui existent et qui sont crevassées et donc pour aller prendre l'autoroute à, à Bifoum, on partirait par exemple, on partira de Franceville, euh, Makoku, de, de, de, de Mekambo au Makoku, Makoku, au vent, au vent Koumameyon, Koumameyon, Balara, on partira de Boué à Koumameyon. On va partir aussi de Franceville parce que la route ne doit pas être une route qui ignore les villes qui existent. On partira donc de Franceville pour Mwanda Moanda, à Monana, Monana, à Lastourville, Lastourville pour la moto, pour la moto, pour prendre l'autoroute à Mouila. On partira de Dibongi pour rejoindre la route pour la moto à pour la moto à Mimongo. On partira de de mon, mon kabou kabo pour aller en direction de Mbigu et on partira de Malinga, Mbigu, Mbigu, les Bambas, les Bambas pour prendre l'autoroute Ndd, on partira aussi de Malinga parce qu'il y a d'autres villages et il y a un district, celui de Ndzenzélé Malinga, les Kindous, les Kindous Ndzenzélé faire un pont pour aller à, à les Bambas on partira aussi de, de, de, de, de Ngongo, euh, du Congo, frontière, pour prendre l'autoroute à, à Dédé. On partira de euh, Mabanda pour prendre l'autoroute à, à Niali. Mais on partira de Mabanda pour aussi Moulenge Binza, euh, pour qu'on ne fasse pas tout le tour pour accéder, au, pour que les deux villes puissent communiquer. Et on partira de Moulenge Binza pour prendre l'autoroute à Chibanga. On partira de, de Gamba euh, en faisant un pont pour prendre l'autoroute à, à Lobomo. On partira de, euh, de Mouabi pour prendre l'autoroute à, à Jibanga et de Mouabi pour prendre l'autoroute à Mbadi, comme on partira de Yetsu pour prendre l'autoroute Pétatoire Route Bede et de, de, de, de Yetsu pour prendre l'autoroute au PK19, ancien aéroport, et on partira d'Omboué, de Port de de Gentil, d'Omboué, d'Omboué, Manji, Manji, pour prendre l'autoroute à, à, à, à Yombi. Donc vous voyez qu'il y a une véritable route de développement où la préoccupation du chef de l'État ne doit pas être de dire « moi je vais faire une route qui va à Mouila, parce que c'est Mouila, Mouila c'est chez moi » ou « je vais faire une route qui va à Franceville parce que Franceville c'est chez moi » Non, il va prendre en compte la dimension du Gabon pour un développement euh, intégral du, du pays et la route euh, est un moyen utile pour euh, rassembler tous les Gabonais pour que les Gabonais circulent, se connaissent davantage, s'apprécient, se tolèrent, et aient le sentiment d'appartenir à, à une même nation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens sont dans leurs provinces, et dans les provinces, chacun est dans sa ville, et déjà il y a des dissonances. Donc si nous voulons former euh, l'unité euh, de, de tout un pays, il nous faut des routes. Évidemment, il ne faut pas perdre de vue qu'il y, y a les aéroports, il y a aussi les voies de navigation qui sont nécessaires pour de gros transports. Euh, tout cela doit être développé dans un pays pour nous. Il n'y a pas de crainte, nous saurons nous y prendre pour être et, et ici et là. Nous avons déjà prévu cela. Aucune crainte, la, la seule crainte, c'est l'absence de moyens, puisque les Gabonais, ce n'est pas tant la qualité du discours qui compte que euh, la caisse euh, qui, euh, qui résonne et qui fait que les gens adhèrent à un candidat ou n'adhèrent pas. C'est pourquoi nous sommes obligés de constater que nous tournons en rond. Parce que celui qui tient la caisse, c'est un seul homme qui a son parti, qui ne donne qu'à son parti et qui affame les autres et qui doit aller avec leurs propres moyens. Vous voyez bien que je mets en place un revenu universel minimum de solidarité. Le revenu suffira-t-il Oui, je crois que euh, si vous avez 5 enfants, cela ne veut pas dire que vous n'allez vivre que de ces allocations qu'on donne, de ce revenu. Vous avez 25 000 francs par enfant, vous-même vous avez 25 000 francs, le mari a 25 000 francs, et pour les autres enfants également. Et ça fait déjà un apport consistant. Euh, euh, Aujourd'hui, les allocations familiales, c'est assez précaire, je ne sais pas combien, et finalement, ça ne résout aucun problème. Or là, ça va résoudre le problème de l'homme gabonais, qu'il soit en ville ou au village. Vous savez, dans nos villages, il y, y a des gens qui n'ont même pas mis le front dans l'année. Les richesses du sol et du sous-sol nous appartiennent à nous tous. On ne peut pas imaginer qu'un pays comme le Gabon ne vive que pour un seul individu, pour une seule famille, et que les autres bon, doivent, doivent subir. Je pense qu'il est temps pour que le Gabon se développe que les Gabonais et les Gabonais comprennent que la politique de provincialisation devrait euh, nous amener à, à mieux nous assumer, à mieux assumer le fait que nous sommes nés dans un pays riche, de son, sous, de son sol et de son sous-sol, et que tout le monde doit pouvoir participer en travaillant, mais en bénéficiant des, des retombées de, de l'exploitation de ces ressources. Donc, euh, les mesures incitatives pour avoir une population optimale. Vous savez, j'ai été en, en réunion en Autriche. Euh, C'est Paul Kagame qui, qui, qui présidait pour l'Afrique. Il était président de l'Union africaine. J'y suis allé en tant que vice-président de la République. Quand je discutais avec le président hongrois, il me pose la question de savoir, mais. Combien euh, d'habitants avez-vous Quand je lui dis 2 millions, il se détourne de moi. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un pays qui n'a que 2 millions d'habitants le, le Gabon est connu sur la scène internationale, mais en réalité, qu'est-ce que nous valons n'en fasse pas un plat. Euh, nous avons des élections euh, partielles, on les termine et on passe au vote. On ne va pas mettre une nouvelle équipe pour à, à, à administrer des élections partielles, euh, comme ça, sans expérience. Mais qu'adviendra-t-il si c'est les mêmes équipes qui nous organisent les élections générales 2023 sur vous de cet avis, quand on sait que ces mandats sont caduels, Monsieur le Président Non. Vous savez, on a l'impression qu'au Gabon, on s'occupe aux choses, s'occupe des, des choses qui n'en valent pas trop la peine. Aujourd'hui, ceux qui, puisque, d'abord, ceux qui gèrent le CGE, aujourd'hui, pour le compte de l'opposition, c'est les démocrates et le, le Parti social-démocrate, et je crois qu'il y a une autre formation politique pour le poste de casteur. Les démocrates ont un candidat à et le PSD a deux candidats à Mekango et à Mimongo. Pas d'intérêt, pas d'action. Donc nous, nous avons intérêt à voir les nôtres au CGE en ce moment. Et j'ai toujours eu beaucoup de recul Quant à la mise en place de ces structures, en dehors de l'argent que ça procure. Parce qu'on se bat souvent pour l'argent, pas pour l'efficacité. J'ai toujours pensé que les partis qui étaient les mieux placés dans le combat politique, ce sont eux, ces partis, qui se retrouvent à gérer les entités qui vont euh, diriger les élections. Il se trouve que les partis qui sont présentement au CGE sont des partis qui sont présents et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et même si on venait à renouveler, ces partis vont se retrouver toujours parce que ce sont les partis les plus outils. Ce n'est pas parce que vous êtes euh, nombreux. Vous fermez un groupe pour dire que vous allez, vous allez administrer une entité alors qu'il manque de fondamentaux. Ce qui est fondamental, c'est que vous ayez des élus. Ce que vous ayez un parti ayant pignon sur rue qui se bat. Et les commissions sont faites pour cela, pour administrer des combats. Ce n'est pas pour donner l'argent aux, aux uns et aux autres. Donc, on se dit il faut savoir patience, garder. Je donne raison à ceux qui pensent que il faut renouveler les instances, mais ce n'est pas ce qui fera qu'on ait une transparence aux élections. Parce que moi j'ai proposé au, au CMD, j'ai proposé des solutions qui ont été admises à l'unanimité. Quelles sont -ce que ces solutions, M. le Président, pour garantir la transparence électorale Mais j'ai dit que d'un clic, puisque au sortir de chaque bureau de vote, les résultats sont rendus publics. On filme et d'un clic on envoie en, en espérant qu'on ne va pas couper l'internet, on envoie et au CGE et surtout au CND qui compile les résultats de tout le monde et qui au, au niveau, au, autour de 21h donnerait les tendances. Et on n'a même pas besoin d'un dispositif. Euh, euh, euh, disons euh, légal pour le faire. Il faut que les, la classe politique s'accorde tout simplement à ce qu'il est admis que les gens voient les résultats sortir de chaque bureau de vote au CGE qui les garde, qui dispose d'un ordinateur et au CND qui dispose d'un ordinateur et tout le monde voit quels sont les résultats qui arrivent. Ça évite les contestations. Pour moi, si ce dispositif est mis en place, peu importe qui gère le CGE, pourvu qu'il gère dans la transparence. Je ne, je ne connais pas cette histoire et je ne veux pas me mêler à cela. Mais je constate tout simplement, pour le déplorer, qu'aussi l'argent que nous avons vu est destiné aux élections, ça prouve bien que l'État gabonais est, doit être est déconsidéré. Pourquoi Parce que nous avons mis en place des structures, des dispositions, pour que les partis soient financés. Les partis ne le sont pas. Pour que les élections et législatives et communales et présidentielles soient financées. On n'a jamais financé les élections présidentielles malgré les cautions qui sont versées. Et il faut quand même... Le président Omar Bongo l'a toujours fait vis-à-vis -vis des opposants. Pourquoi penser que D'autres chefs d'État ne le feraient pas pour aider l'opposition gabonaise à aller aux élections, puisque pour aller aux élections, ce n'est pas dans sa, sa cagnotte personnelle qu'il faut, sur laquelle il faut compter, c'est sur les aides qu'on peut recevoir ça et là. Ne respecteront jamais le financement des campagnes et ils n'accepteront jamais de limiter les campagnes. Mais malgré tout, ils ne gagnent jamais les élections. Disposant d'autant de moyens, ils ne gagnent jamais les élections. Ce qui est sûr, c'est que cette année, si les élections ne donnent pas lieu à des résultats transparents, je crains pour notre pays je crains pour l'unité de notre pays et que nous allons nous relever difficilement parce qu'il y aura des actions qui pourraient être menées par des gens qui n'en peuvent plus et dans tous les sens et ça fera reculer le Gabon et je crains pour mon pays. C'est pourquoi je j'invite des autorités gabonaises responsables de cette situation qui pourrait se créer d'accepter d'être battu à une élection d'accepter pour cela la transparence d'accepter de financer comme la loi le prévoit les partis politiques et la campagne de ceux qui payent euh, les cautions au lieu de penser que en, en, en faisant euh, semblant de croire qu'ils sont forts parce qu'ils disposent des moyens de tous, qu'ils sont réellement forts, alors qu'ils font preuve de, de, de faiblesse et de fébrilité pour que, euh, ne pas donner les moyens à tous, les moyens qui nous appartiennent à nous tous, qu'ils accaparent eux pour servir leurs seuls intérêts. Alors, pour éviter ce, ce spectacle que nous avons vu, où on ostracise euh, Zubandama, où on voudrait le, le, le disqualifier, je dis tout simplement que ce n'est pas ce qui arrêtera les Gabonaises et les Gabonais dans la volonté de changement. Mais vous et moi savons pourquoi je dis ça. Vous ne voulez pas que j'en parle. Euh, non seulement je suis convaincu que les Gabonais ont trop souffert et que la provincialisation est la solution idoine pour le développement de ce pays, mais je pense qu'il serait illusoire pour les PDG de penser que le président Ali Bongo il nous offre un spectacle des plus décevants en se rendant un peu partout alors qu'il est fatigué. Nous voudrions bien le conserver encore vivant pour qu'il voit ce que d'autres savent faire de la gestion d'un État plutôt que de le savoir euh, à mort, c'est-à-dire euh, euh, disparaître parce qu'il aura forcé euh, parce qu'il aura voulu euh, de ce pouvoir qui pourtant ne veut plus de lui. Donc c'est pourquoi je pense que quand on compare les situations, on peut euh, penser honnêtement que M. Ali d'abord je ne suis pas sûr qu'il soit un candidat d'ici là, et que euh, pour un pays qui est par terre, qui a des difficultés, il faut un homme d'expérience et surtout un homme qui a prouvé, y compris dans son environnement, dans son existence, ce qu'il sait faire et comment il s'occupe des populations. Et ça, que l'on soit du nord, du centre, du sud, de l'est ou de l'ouest, pour comprendre que s'il y a un homme politique qui s'est consacré vraiment au développement de, de, de son pays, de sa contrée, c'est bien Pierre Clavel, Maganga Moussavou, parce qu'il arrive à certains, Lucie, de dire si nous avions cinq Maganga Moussavou, le pays serait différent. Alors pourquoi ne pas, pour risque, un risque euh, mesuré, de prendre Pierre Clavel, Maganga Moussavou euh, pour diriger ce pays, pour développer ce pays avec des idées qu'il a, qui vont, la provincialisation a cet avantage, de, de gommer chez chaque gabonais le sentiment que qu'il faudrait qu'un président soit du wellington pour que le wellington se développe qu'il soit du haut touboué pour que le haut touboué se développe qu'il soit de l'angounié pour que l'angounié se développe ou d'autres provinces ou de la nianga pour que la nianga se développe il faut que le président mette en place des politiques qui euh, qui, qui, qui, qui mettent les uns et les autres devant leur responsabilité d'assumer euh, les, les, les directives du chef de l'État. Et la provincialisation va nous permettre de donner au gouverneur des budgets, de donner au gouverneur des moyens humains, de donner au gouverneur des responsabilités. Donc, a été fait et, années... Non, ce qui a été fait dernièrement en donnant 2 milliards, c'est du bricolage. Hein parce que, euh, d'abord, euh, vous, vous, journalistes, vous n'êtes pas assez perspicace pour demander au Premier ministre, au chef du gouvernement, mais d'où vient cet argent qui n'était pas prévu au budget Une question a été posée dans ce sens, monsieur le président. Oui, et quelle a été la réponse Pas de réponse concrète. Bon, pas de réponse. Parce que un Premier ministre, on arrive à la fin d'une année budgétaire, qui dit « on va prendre 20 milliards », si vous pouvez trouver 20 milliards aussi facilement, euh, c'est que vous pouvez faire encore plus d'efforts pour les écoles, pour les universités, pour euh, euh, les, les, les médicaments, pour, donc, pour la santé, pour les routes. Alors vous voyez que les, les, si le président a, a, a dissous tout un ministère, alors que c'est le gouvernement tout entier, et lui-même, qui sont concernés par l'absence de résultats, euh, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas d'argent. Et si on, on, on attend de voir que les gouverneurs nous disent oui qu'ils ont reçu l'argent, nous sommes en, en septembre, bientôt le mois d'octobre, il ne restera plus qu'un trimestre, on verra bien. Mais la, la façon de, de, de gérer le pays est catastrophique. Parce qu'on fait, on fait du hors-budget, on, on ne programme rien. Ça veut dire qu'on prendra dans, les, dans ce qui a été prévu dans le budget des ministères pour trouver les, les 20 milliards. Parce qu'il ne s'agit pas de 18 milliards, il s'agit de 20 milliards. Euh, 2 milliards pour Libreville, la capitale du Gabon. 2 milliards pour Akanda, la capitale de l'Estuaire. Et 2 milliards pour les... 8 autres capitales, donc ça en fait une vingtaine quand on calcule bien.